Salut, salut, ici Anne de Plaisir Keto, ici on se nourrit que du bon. Dans cette chaîne, je partage des idées, des astuces, des recettes et je fais des expérimentations <rire> pour vivre en mode que c'est céto, keto cétogène, sans se prendre la tête. Si vous aimez l'alimentation cétogène ou si vous voulez avoir des idées, comment est-ce que vous pouvez vous maintenir en santé, euh, surtout si vous êtes déjà dans la tranche de 40 ans et plus euh, c'est une bonne chaîne pour vous parce que, voilà, euh, mais vous pouvez aussi avoir moins de 40 ans et avoir des petites idées, c'est toujours bien. Alors, parlons de 40 ans, quarantaine, je vais commencer une nouvelle expérimentation. <rire> et avant de continuer, bon, vous le savez déjà, je ne suis pas une professionnelle de la santé. Tout ce que je fais vraiment, c'est j'essaye de de partager, d'essayer des choses pour me maintenir en santé donc avec la méthode cétogène, l'alimentation cétogène j'ai perdu une trentaine de livres parce que lorsque j'ai commencé ma journée euh, en 2019 euh, janvier 2019 au début, aux, les premiers mois c'était vraiment juste une alimentation faible en glucides c'était pas keto et j'avais perdu autour de 20 livres donc autour de 10 kilos si on veut et après j'ai fait un peu du plateau et c'est en ce moment là que j'ai décidé d'intégrer donc l'alimentation cytogène et avec ça j'ai perdu près de 30 livres je dis près de 30 livres parce que ce n'est pas 30 donc je suis en fait entre je suis entre 50 45 50 livres donc de 200 livres à 150 parfois je monte à 152 54 50 donc voilà à peu près où je me trouve et dernièrement j'ai fait une, une expérimentation avec le jeûne aux oeufs où j'ai montré comment j'ai perdu presque six livres en six jours donc c'est un truc qui fonctionne aussi mais je ne conseille pas trop parce qu'on peut pas manger que des oeufs à vie et c'est pas très bien à long terme pour la santé donc c'est vraiment quelque chose de très ponctuel et finalement je trouve même pas que ça vaut le coup de l'essayer parce que si après il faut reprendre c'est pas trop intéressant, donc toujours dans. Donc, vous comprenez que j'ai repris en fait euh, ce que j'avais perdu dans mon jeune aux Je suis revenue en fait là où j'étais, donc là où je suis, je suis en fait depuis comme six mois. Et euh, non seulement ça, j'ai commencé à constater quelques petits changements dans mon corps, euh, des petites choses, et je, je m'interrogeais. Alors, j'ai trouvé, enfin, je suis, euh, j'ai vu un programme destiné aux femmes de 40 ans et plus, donc 40, 50, 60 et plus, euh, qui sont en fait dans ce stage-là, dans ce cette, cette stage de vie comme moi et qui, euh, qui voudraient avoir des bénéfices vraiment euh, de santé. Parce que euh, moi, en fait, je, quand j'arrive à un niveau où je suis un peu comme coincée, je suis ouverte à apprendre, à essayer de nouvelles choses. Et c'est donc ça, j'ai trouvé ce programme sur le net. C'était une publicité sur mon Instagram et Facebook. Et j'ai dit, ok, je vais l'essayer. Et aujourd'hui, en fait, je suis le premier jour, le tout premier jour de cet essai. C'est un programme qui n'est pas long. C'est 10 jours plus 1. Plus 1 parce que le premier jour, c'est comme euh... en anglais C'est ça, j'ai imprimé. Donc, on a ici Meta Boost <rire> Et le premier jour, c'est Métabolique Flush. Métabolique Flush, ça, c'est le premier jour. Et après, c'est suivi d'un programme. Donc, ça, c'est la première étape. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais vous montrer ce que je vais consommer. Et ensuite, on continue le deuxième jour pour 10 jours. La suite, c'est pour 10 jours. La, la suite, c'est Belly Blaster. Voilà. Donc, pour la suite, je vais suivre sur mon téléphone parce que c'est beaucoup de pages. Mais pour le premier jour, c'est pas trop de pages imprimées et en couleur en plus. Donc voilà, donc ça c'est l'introduction, mais je veux pas être trop trop longue parce que je vais vous montrer un peu ce que j'ai consommé euh, ce, ce programme là. Le premier jour, ce qu'on prend, il euh, y a beaucoup de boissons, des boissons euh, diuriques qui permettent de nettoyer un peu le corps et il y a des smoothies. Donc le programme est un peu plus euh, élevé en glucides qu'un keto classique, qu'un keto strict, euh, parce qu'il y a des smoothies, il y a un peu plus de fruits, alors que dans le keto, les fruits sont très très très très réduits, mais ici il y a un peu plus de fruits. Et euh, je, je suis confortable à prendre un peu plus de fruits, parce que c'est un apport naturel, et en fait, je vais voir comment mon corps va réagir en prenant un peu plus de fruits parce que j'ai beaucoup, euh, j'ai pratiquement coupé les fruits. C'est avec euh, l'alimentation cétogène. J'en mangeais vraiment très rarement et juste un peu. Donc ici, avec les smoothies, on a euh, les fruits des champs et certains autres fruits. Donc, je vais voir comment ce qui va se passer. Et ce que la personne dit aussi, c'est que ben, tu arrives à perdre du poids aussi. Donc, je vais voir si finalement j'arrive à perdre du poids et si je me sens bien dans ma peau. Donc, on va y aller pour le Metaboost. Aujourd'hui, je vais vous montrer donc, ce que je vais prendre comme... Enfin, ce qui est prévu, parce que je vais faire exactement ce qui est prévu dans le programme. Tous les boissons qui sont prévues, les smoothies, le repas. Je me suis apprêtée et <coughs> on va tester ça ensemble. Et je vais filmer en fait chaque jour vidéo, ce sera pour un jour, ce que je mange, donc on est au jour zéro aujourd'hui, jour zéro. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui Sans plus tarder, on va voir ça. Alors ici, on a notre première boisson, c'est autour, autour de 88 ml d'eau tiède, on met du miel, du jus de citron, du gingembre, une pincée de cannelle et du. Euh, de, euh, une pincée de cannelle et, de, de, de, et le piment de cayenne. Ouais. Donc on a cette boisson qui est tiède. Donc doit le prendre 30 minutes avant le, notre premier repas <rire> qui sera un smoothie. Boisson 2. En fait, ça c'est le premier repas, le premier vrai repas après la boisson chaude. Donc, c'est un smoothie, euh, euh, ça s'appelle Power Slim Smoothie. Donc, à l'intérieur, il, il y a de peu d'eau, il y a des épinards, euh, de blueberry dans le bleuet, euh, des berries, des cherries, donc des, des baies. Il y a aussi pomegranate, pomegranate, comme on appelle en français, j'oublie. Et banane, un petit peu de banane et je pense que j'ai oublié... Ah oui, il y a du yogourt grec et de, des graines de chia. Donc, c'est ça la première boisson. Voilà, les graines de chia que j'utilise, c'est ça. C'est important dans son emballage. Voilà, les, les blés. Cool C'est bon, c'est pas trop sucré c'est juste les fruit, mais c'est pas comme... Tu vas pas sentir trop trop de sucre, mais c'est bon. C'est un peu sombre, à cause des bleuets, je pense. Donc, good. Alors, voilà notre plat. Est-ce qu'il n'est pas beau avec les épinards, la tomate du poisson, du saumon un peu de pomme et ça ressemble un peu à ça hein? <rire> non mon plat est plus beau <rire> alors nous sommes rendus à la collation et pour la collation c'est des bleuets nous avons des bleuets là euh, nous avons des amandes et des pépites de chocolat noir. Ici, c'est le chocolat noir Lily, non sans sucre. Euh, c'est ce que j'avais. Euh, le texte dit euh, 70%. Mais ce Lily, c'est autour de 50%. Je n'avais pas le 70%, mais bon, comme c'est sans sucre, c'est correct. Donc, c'est ça pour la collation. <rire> Je suis pas trop habituée à manger autant. C'est-à-dire, bon, c'est vrai que c'est des choses légères, mais... Je viens de manger le poisson, c'est pas encore complètement parti. Maintenant il faut prendre la collation en tout cas. On va voir ce que ça va donner. Alors on a là, on est prêt pour euh, la boisson du soir. C'est ça qu'on va manger en fait. <rire> on va boire plutôt. Donc là on a euh, les épinards, euh, le lait d'amande, euh, 3 cuillères de yaourt grec. Des, des morceaux de mangue euh, et une, une cuillerée de cannelle et donc on va mélanger ça et c'est ça qui va faire notre repas du soir en fait en ce jour zéro alors voilà mon repas du soir c'est ce smoothie finalement qui est prêt, c'est ouvert hum? les épinards donc, c'est ça en fait que je vais avoir ce soir et ça sera mon dernier repas, si on peut parler des repas. Et euh, vers l'approche du coucher, je vais prendre de la boisson, une boisson euh, comme ce matin, c'est-à-dire euh, ce breuvage euh, avec euh, du gingembre, de la cannelle, une de cannelle et oui. Alors, c'est ça pour cette première journée. Et quelles sont mes impressions Mes impressions sont que... Hum, c'est vrai que j'ai eu un repas solide, le saumon de midi. Mais je ne ressens vraiment pas euh, la faim. C'est juste comme. C'est incroyable. Je me sens rassasiée avec ces smoothies que j'ai pris. Et le repas du midi. La collation aussi. Donc vraiment, je, je me sens comme bien. Pas trop, trop plein. Et je pas faim du tout. Donc c'est une bonne chose. Mmh. Je suis allée au petit coin. Fois <rire> donc, c'est pour dire que, en tout cas, il euh, n'y a pas de constipation, c'est pas possible d'avoir la constipation en suivant ça. En tout cas, mes impressions sont bonnes pour le premier jour, jour 0 donc de ce euh, Meta -boost, euh, méta boost méta métabolique flash Jour 0, je trouve ça intéressant. Donc, demain, ça sera le jour 1 de Belly Bluster, quelque chose comme ça, en tout cas la suite, et on verra ça dans une autre vidéo. En tout cas, souhaitez-moi bonne chance et surtout bon appétit. Si vous aimez de tels contenus, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, et d'ici la prochaine fois, on continue à se nourrir que du bon. à bientôt, bye bye.